GO! C'est ici que le cœur des Séraphins font les répétitions. Mais entre-temps, là, on a quelques, quelques musiciens. Quelques musiciens. Est-ce qu'on les appelle les musiciens Bon, on va poser la question à Belémar. Belémar, Belémar justement, qui est le manager de, de cet orchestre, l'homme de la communication. Salut Belémar, ça va Bonjour, ça va Je vais bien, ça va Alors, Belémar, les chœur des Séraphins, c'est. Euh, un groupe, on le sait, qui fait de la musique gospel dans notre pays, il y a un certain nombre de, de, de prix qu'ils ont remportés, ils ont également euh, du talent. Parce qu'il faut dire qu'ils reviennent d'un groupe avant, mais euh, nous ne repartirons pas là-bas, mais nous sommes ici avec les chœurs des Séraphins. D'ailleurs, est-ce que les, les, les musiciens qui composent les chœurs des Séraphins, on les appelle les musiciens Oh, les choristes Choristes parce qu'on est dans un dans un réduit qui est euh, une musique un peu spécifique qui est une musique de chœur et donc on les appelle on les appelle les choristes en fait ce sont les artistes hein, comme tout autre artiste donc rectifiant c'est donc des choristes c'est ici donc au oh, CFRAD, que euh, ils font les répétitions au oh, CFRAD, nous sommes ils sont là le lundi je, mercredi et jeudi lundi mercredi et jeudi toutes les semaines Dès qu'il est 17h pile au clock. En tout cas, vous venez, la porte est grandement ouverte et ils sont à l'intérieur, ils répètent, ici même au CEFRAD, au centre-ville de Brazzaville. Mais là déjà on a l'ambiance, ils sont là, ils sont déjà là. Euh, je pense qu'on on peut on, on, on peut rentrer dedans. Sans problème, sans protocole surtout. Hein sans protocole. Allez-y donc. Merci Beléma. On entre donc, on va suivre les cœurs des Séraphins. La répétition du groupe Cœur des Séraphins débute toujours dans la prière. Ensuite, s'ensuit la musculation buccale et les accords de voix. Le tout se déroulant dans une ambiance bon enfant où s'il faut s'arrêter pour corriger, le groupe s'arrête et reprend. Le cœur de Séraphin, c'est un dynamisme gospel, un groupe d'artistes de la voix constitué autour de Atta Alfonsine qui a bientôt deux décennies d'expérience de dirigeante de chorale. des séraphins c'est une présence accrue sur les scènes de tout genre sur le plan national car le groupe s'illustre aussi bien sur les chants chrétiens que sur les classiques de la musique congolaise tout en étant capable de verser dans le chant officiel Avec une volonté de s'épanouir sur l'international et ses prestigieuses scènes, Kinshasa est une destination déjà couverte avec en plus la signature d'un protocole d'accord de jumelage avec une chorale sœur et des prestations sur les scènes de Kinshasa. poursuivant dans sa conquête de l'extérieur. Le groupe a séjourné en Égypte pour une série de représentations. Il n'en demeure pas moins que le groupe Cœur de Séraphin, autant que les autres groupes de Gospel, souffrent d'un manque de scène qui mettrait en exergue les talents des artistes. Je pense qu'il faut toujours donner l'opportunité aux artistes de s'exprimer. Et malheureusement, ici au Congo, on n'a pas beaucoup de salles, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour s'exprimer. Lorsqu'on doit s'exprimer, c'est pas que bon, on a toujours besoin d'argent, je ne pense pas. L'artiste a besoin de s'exprimer, et malheureusement, au Congo, notamment ici à Brazzaville on n'a pas toujours l'occasion, donc euh, on lance un prix à, euh, à ceux qui ont les moyens d'organiser euh, des festivals, d'organiser des podiums pour que les artistes puissent venir euh, s'exprimer et garder leur voix, de telle sorte que quand ils seront déjà opérationnels, quand ils doivent aller à l'étranger, ça sera aussi euh, quelque chose de très c'est surtout un problème de moyens pour l'organiser, c'est toujours assez difficile mais c'est pour ça qu'on souhaite quand même que bon les gens qui s'intéressent beaucoup à la musique et surtout la musique gospel qu'on puisse organiser ensemble euh, des, des festivals on dit qu'on ne dit pas que bon les gens peuvent faire seuls, mais on peut ensemble organiser quelque chose En 2018, des invitations sont déjà arrivées, notamment une en Afrique du Sud. Le voyage de l'Afrique du Sud est préparé minutieusement car il s'agira d'un concours de gospel avec des groupes anglophones au style afro-américain. Tout à l'heure, on a parlé du gospel que vous, nous, que vous allez ramener en en Afrique du Sud. C'est vrai que bon, ben, chacun a son gospel, mais vous, quelle est la particularité de votre gospel que vous allez ramener en Afrique du Sud C'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé du gospel d'Afrique du Sud, qui est tiré un peu du gospel américain. En fait, là où nous allons, en Afrique du Sud, on va compétir. On va faire on va une compétition où nous allons pouvoir démontrer également ce que nous pouvons faire en Afrique centrale, notamment au Congo. Parce que lorsque nous allons compétir, euh, on n'aura même pas de synthé, on n'aura pas de piano. Ça sera seulement avec nos instruments traditionnels. D'où, vous voyez les tam-tam, les djembe. il y aura également les sansa, il y aura également les balafons, que vous allez voir. Donc, euh, ça sera, comme on dit, notre un, un gospel à nous, quoi, traditionnel. Voilà un peu, donc c'est vrai, en Afrique du Sud, ils tirent leur gospel des Américains. Nous, au Congo, en Afrique centrale notamment, ça sera dans, avec nos tam-tam, on va leur montrer notre culture en compte, fait, nous allons valoriser notre culture, on va pas là-bas pour valoriser la culture euh, sud-africaine, hein on va pas pour valoriser euh, le, le gospel américain mais nous allons pour valoriser notre culture à nous, comme ça s'est passé même euh, en Égypte en Égypte on n'utilisait pas le piano on utilisait seulement des euh, des instruments traditionnels. C'est ce, oui. ce qui est beaucoup plus, c'est ce qui est beaucoup demandé actuellement, c'est ce qui est beaucoup demandé actuellement dans les compétitions que nous allons pouvoir. Ça dit que chaque pays doit démontrer en effet leur, leur culture. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. En attendant les enjeux. Le cœur de ces enfants loge toujours au Céphrade où ils répètent. Il est possible de les y rencontrer et de suivre les répétitions, comme on l'a dit, dans une ambiance « Bon enfant ». Je suis producteur, je suis intéressé par le cœur de ces enfants. Je fais comment Vous nous contactez, comme nous on répète ici au Céphrade, tous les lundis, mercredi et jeudi. De 17h à 19h. Ou encore, vous pouvez contacter le 06 668 62 06 et on pourra en discuter. C'est pas trop cher. Non, oh là là, pas du tout!